Bléhot. Bléhot sous l'eau, solo. tout tubeau. Bléhot chapeau. Bléhot balade. Bléhot limonade. Bléhot blehot. Bléhot blehot blehot blehot blehot blehot blehot Bonne nuit. tango. Blaireau blaireau samba. Blaireau blotti. Bonne nuit. Bref, jeunesse pendant quelques années et je me souviens que le rayon des tout petits me faisait très peur parce que je ne savais pas en fait euh, ce qui marchait dans un, un livre pour les tout petits je ne savais pas trop quoi conseiller j'avais peut-être 3-4 titres comme ça qui me plaisaient plutôt visuellement et en fait je les ai découverts grâce, grâce à mon fils à la naissance de mon fils en fait je cherchais au-delà du visuel même vraiment avec le contenu et euh, c'est comme ça que en fait, je suis un peu tombée dans le monde dans le milieu des livres de carton pour les petits et forcément, j'ai eu envie de faire des livres pour lui et comme lui était tellement inspirant, ben, ça s'est fait tout naturellement en fait. Et Bléro c'était vraiment mon premier projet. J'adore écrire des textes pour le tout petit parce que je les raconte dans mon atelier tout haut, des, des centaines et des centaines de fois. Je les répète, je les répète parce que je trouve qu'il faut vraiment que ça sonne bien qu'on les raconte. Ceux-là, ce pas des albums. Enfin, évidemment, le, le tout petit peut les regarder tout seul, mais les, ça doit être chouette de les raconter, je trouve. Alors en fait, Béo est né sous la douche. Je me souviens très bien, mon petit garçon avait 3-4 mois, je pense, et il était dans le relax à côté de la douche, Moi, je prenais ma douche. J'étais toujours accompagnée, évidemment, parce que le gardais toujours un essou au pied ma douche. Et je lui avais dit, on s'était levé très tôt, et je lui avais dit, maman lève tôt, maman sous l'eau. Et euh, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ça sonne bien, maman lève tôt, maman sous l'eau. Et donc, euh, au fur et à mesure de la journée, j'ai essayé de trouver d'autres choses qu'on faisait, euh, qui rimaient et donc comme ça voilà au fur et à mesure je me suis dit en fait pourquoi est-ce que ce, pourquoi une maman et pourquoi pas un animal et j'avais très très envie de dessiner un blaireau à l'époque je pars souvent d'envie de dessin en fait pour créer mes personnages et je les, je les lis les à, à une idée d'histoire que j'ai envie de raconter et donc voilà l'envie de dessiner un blaireau et cette idée de euh, raconter une journée à un petit euh, avec des rimes et euh, de façon assez rythmée comme ça très ouais c'est comme ça que c'est né j'avais pas du tout pensé qu'il qu rencontrerait d'autres blaireaux et qu'il se mettrait à jouer du banjo. <rire> voilà, J'avais juste envie de raconter une journée d'un blaireau qui soit un peu délirant quand même et un peu, un peu drôle parce qu'on peut, euh, peut être drôle même pour les petits. J'ai un exemple là, en fait, ça c'est premiers... le tout premier dessin de blaireau. et alors celui-là c'était comme j'imaginais le livre vraiment au tout début. C'est la première fois que je l'ai présenté à Odile euh, comme ça avec des fonds colorés, très très vifs, parce que je me suis dit, euh, c'est ça qui doit parler à hein. un petit, forcément, qu'on qu se concentre directement sur l'action, et, euh, et Audi, le avait mon habitude de travailler autour des talon pour les plus petits, euh, m'a conseillé en fait de mettre des petits détails et de créer un décor assez épuré, parce qu'en fait, ce qui est chouette aussi, c'est quand même, même si on est petit, de se balader dans l'image, de pouvoir trouver des éléments qu'on reconnaît peut-être, et donc euh, j'ai joué avec ça. Voilà, c'était une, une envie, encore une fois, de dessin, de faire euh, du pochoir. Euh, J'avais. Oui, j'ai quelques auteurs, illustrateurs euh, que j'admire qui utilisent cette technique et donc euh, j'ai voulu y essayer. Et donc j'ai un peu commencé à chipoter avec le pochoir, ce que je ne. En fait, je n'avais jamais utilisé le pochoir et je me suis rendu compte que c'était peut-être une bonne technique euh, pour faire ce blaireau. Euh, donc en fait, le il, il fait... blaireau est quasiment fait en en pochoir et puis j'ai mis de la peinture euh, à quand même au-dessus et j'ai aussi joué un peu avec l'ombre de chine donc euh, ouais, c'est vraiment et au niveau des couleurs même au niveau des décors c'est assez euh... Euh, c est, c est très il y, y a quelques couleurs seulement j'aime ai, bien ce, cette limitation des couleurs c'est vraiment limité alors qu'en en effet pour mes albums pour les plus grands je pars un peu dans tous les sens et il y a plein de couleurs et voilà là j'ai voulu rester dans les mêmes tons c'était vraiment des envies de tester de nouvelles techniques ça je trouvais que c'était aussi je, je, je suis tellement attachée au dessin en fait, dans mes livres que j'avais choisi que c'était joli. Enfin, simplement de faire ces couleurs, notamment quand il commence à faire nuit avec ce bleu qui change, et qui devient en plus de foncé. C'était vraiment une envie de faire une, image, une belle image. Et puis, euh, évidemment, après, je me suis dit, ben, en fait, c'est chouette pour un petit d'avoir euh, cette journée qui s'écoule. Mais l'héros n'est peut-être pas un enfant, on ne sait pas. Euh, et... Donc il euh, a pas ce c'est pas vraiment la journée d'un tout petit c'est une journée qui s'écoule mais je raconte pas la journée d'un petit je raconte une journée qui s'écoule et donc de montrer euh, ce, ce, ce, ce ciel qui change et l'horloge qui avance et tout c'était une façon peut-être aussi euh, de parler au plus grand par exemple j'imaginais qu'un tout petit on pourrait raconter cette histoire à vraiment à un tout petit et que son grand frère ou sa grande soeur soit là à voir d'autres choses que lui ne voit pas et d'avoir un album qui qui grandit avec les enfants, et peut-être que le tout petit, évidemment, on ne va pas remarquer ces choses-là, et le plus grand, on va pouvoir le lire en même temps, mais remarquer d'autres choses. J'adore jouer avec ces petites choses comme ça, qui peut-être si on ne les remarque pas, tant pis, ça n'a pas d'importance, mais si on les remarque, voilà, même dans ce livre-là, il y a des petits détails comme ça qui me font sourire, et je me dis, ah, c'est chouette, peut-être que quelqu'un va le remarquer, ce détails et c'est pour ça que je l'aimais, je l'aimais consciemment.